Ok, euh, je sais pas du tout si ça recorde, mais cette vidéo est totalement prévue. Elle est juste pour vous annoncer que je me crée un tout nouveau compte Roblox uniquement pour les vidéos. Parce que je veux pas vous mentir, c'était un peu chiant de faire toutes mes vidéos directement sur un compte où je suis déjà fort sur plein de jeux. J'avais plus beaucoup de trucs pour faire des vidéos. De jeux. Ouais, pas de trucs. C'est même la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo depuis deux mois, je crois. Donc voilà mon compte, j'ai tout fait, euh, voilà j'ai fait un petit skin. Euh, je pense que je vais directement filmer une petite vidéo maintenant tout de suite sur un petit jeu que je sais déjà sur quoi je vais jouer. Euh, bah, bye et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la regardez, à la prochaine